Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la géolocalisation des documents. Nous allons donc euh, définir dans un premier temps euh, les zones appropriées pour euh, renseigner la latitude et la longitude euh, de nos documents. Le but étant de pouvoir faire une représentation sur une carte d'une sélection de notices pour lesquels on voudrait faire ce type de présentation. Donc, dans Nanook, nous allons d'abord vérifier que dans le dictionnaire Unimark, les zones sont bien définies et en plus correctement typées, euh, à savoir dans le module système, dans le dictionnaire, dictionnaire Unimark, nous allons sélectionner et vérifier que les coordonnées de localisation définies en 941 sont bien renseignées. Donc, normalement, vous devriez trouver le champ 941 avec les sous-zones $D et $F déjà préétablies. La vérification consiste ici à définir que le type de champ n'est pas du numérique décimal, mais de l'alphanumérique. Une fois que vous avez effectué cette opération pour les deux sous-zones, il nous reste maintenant à définir la zone 941 sur une grille de catalogage en particulier. Donc on va se rendre dans le module catalogage, action, modifier les grilles de catalogage. Je vais sélectionner la grille livre-jeu-texte lu, pour, lequel, pour laquelle pardon, je n'ai qu'un groupe de champs qui est le groupe catalogage, qui se trouve ici avec tous les champs de l'Unimark, qu'on a souhaité mettre dedans. Je vais y ajouter ma zone 941. Est défini dans le dans le dictionnaire isbd dans le bloc 6, les zones de notes sous le libellé ressources cartographiques. Si jamais vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours utiliser la recherche ici en tapant carto par exemple ou ressources cartographiques. Je sélectionne mon bloc de zone qui vient de mes sous-zones $d/f et $F viennent de s'ajouter ici dans ma grille je valide ensuite je vais aller chercher une notice mon panier va concerner les différents tomes de Tintin donc je vais choisir mon tome Tintin, mon tome de Tintin au Congo que je vais afficher en catalogage et pour lequel je vais vérifier que j'ai bien défini, voilà, mes données de coordonnées de localisation. Maintenant, reste à déterminer quelle est la localisation exacte que je souhaite renseigner pour cette notice. Je vais utiliser, moi, personnellement, un service qui s'appelle OpenStreetMap, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres services, tels, euh, tels que Google Maps, par exemple, ou d'autres. En l'occurrence, je vais situer, euh, par exemple, mon... Mon document sur Kinshasa ou Brazzaville, Kinshasa, je fais un clic droit, afficher l'adresse. Je visualise ici mes coordonnées, latitude et longitude. Je vais copier et renseigner dans les sous-zones correspondantes de ma notice. Voilà donc vous pouvez faire ceci pour un groupe de notices, les mettre dans un panier comme moi j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai dans mes paniers un panier de notices que j'ai nommé géologue, dans lequel j'ai fait une sélection de notices pour lesquelles j'ai renseigné ces informations. J'ai défini que mon panier était exporté dans Bokeh, et à partir de là, bah, il faudra attendre le lendemain l'intégration des exports pour voir apparaître ce panier dans bokeh. Maintenant côté bokeh, je suis sur ma page euh, espace adulte. Du coup on est sur notre portail de démonstration donc la page accueil, la page adulte sur laquelle j'ai défini une boîte notice en bas de page. Maintenant que cette boîte là, si je souhaite euh, faire ma vue en carte du panier des notices qui sont contenues dans mon panier géoloc, je vais pouvoir par la petite clé à molette définir que dans cette boîte notices, je souhaite visualiser les notices qui font partie de mon panier géoloc et vérifier que l'affichage, ma liste ne correspond pas à un carousel à trois colonnes, mais à une carte géographique, donc c'est un type d'affichage, on va dire. À partir du moment où j'ai choisi ce type d'affichage, je vais voir qu'il y a deux zones qui sont prédéterminées dans Bokeh, à savoir la zone 123 et la zone 941, zone pour laquelle on a défini nous nos coordonnées propres dans Nanook. À partir du moment où je valide ces différents choix, Bokeh me propose du coup une vue sur une carte. Des documents qui font partie de mon panier. Je peux cliquer sur les indicateurs 2 pour faire un zoom sur la carte de manière à voir les différents documents. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt sur notre chaîne. Au revoir.